c'est la tenue du papillon, donc on tient, on prend 5 respirations, 1, 2, 3, 4, et 5, on plie les jambes vers soi, sur les abdominaux, on attrape les genoux et on tire. Une, deux, trois, quatre, cinq. On attrape les talons et on pousse les pieds vers le ciel. Une, deux, trois, quatre, cinq. On revient en position du papillon. Les pieds touchés vers le sol. Les genoux bien écartés. Les mains en prière sur le torse. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, on ramène les genoux vers soi, on tire sur les genoux vers les abdos, on tire et on tient, 1, 2, 4 5 on met les mains à plat sur le sol on monte les jambes vers le haut et on tient 1 2 3 4 On ramène les genoux vers les abdominaux et on tire. 1 2 3 4 5 On ramène les pieds au sol. Les mains sur le sur le côté. Les paumes sont sur le tapis et on va monter le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche, on détend les jambes, et on vient faire la posture du bateau, donc c'est relever les jambes à 10 cm du sol, plus ou moins, et relever le haut du corps à 10 cm aussi, les bras dans le prolongement des jambes. Donc on commence, on lève et on doit sentir une tension dans tout le corps. Et on tient: 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On vient se remettre en position du papillon. Les pieds se touchent vers le coccyx. Les genoux écartés et les mains en prière sur le torse. Et on tient. Une. Deux. Trois. 4, 5. On ramène les genoux vers soi, les genoux vers le torse et on tire. Et on tient. 1, 2, 3, 4. On monte les, les pieds vers le ciel, les bras le long du corps et on doit sentir que ça tire au niveau des abdominaux. On essaye de faire un angle droit avec les jambes et le corps et on tient. 1 2 3 4 On ramène vers les abdos, on tire, une 2, 3, 4, 5. Position du bateau, 1, 2, 3, 4, 5. Position du papillon, 1, 2, 3, 4, 5, on termine par une torsion, on plie les genoux le plus près possible des fesses, les pieds le plus près possible des fesses. Les bras écartés dans le prolongement des épaules. Et on vient tourner ses genoux vers la gauche. Et on se laisse tomber. La tête tournée vers la droite. Et on reste. Un. Deux. Trois. Quatre. ressentir que ça tire dans toute la colonne, on va faire l'autre côté. On va refaire l'enfant inversé, donc tirer les genoux vers les abdominaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait de l'autre côté, déposer les genoux vers le côté droit. Les jambes, les, les, les jambes déposées sur le sol. On peut déjà sentir que ça tire au niveau des fesses, du coccyx. Au niveau de la colonne vertébrale. Et on tourne sa tête vers la gauche. Les mains sont dans le prolongement des épaules. Et on tient. Une. Deux. 4, 5, on revient, position de l'enfant inversé, on tire sur les genoux, vers les abdominaux, 1, 2, 3, 4, 5, et on peut se mettre en position du cadavre. Les pieds légèrement écartés, les paumes vers le ciel, les bras légèrement écartés. Et je me remercie pour cette séance. Je suis fière de moi. Et pendant ce temps, mon corps s'enfonce dans le sol. Chaque petit muscle se détend, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Je peux réviser mon corps pour détendre encore plus mes muscles. Les muscles de mon visage se détendent et s'affaissent dans le sol. Les muscles de mes épaules s'affaissent dans le sol et se détendent. Je suis relaxée. Mes bras se détendent. Mes mains se détendent. Ma poitrine se détend. Je suis zen et détendue. Mon dos se détend. Mon corps est un peu plus dans le sol. Je sens l'appui avec le sol. Mes bras se détendent. Mes jambes se détendent. Mes cuisses se relâchent. Mes genoux se relâchent. Mes mollets. Mes pieds. tout mon corps est relâché, tout mon corps est détendu, et je respire, je prends trois grandes inspirations dynamiques, Je viens me rouler sur le côté et je pousse avec mes mains pour me redresser. Et voilà les amis, merci pour cette séance.